Bonjour, Bonjour Michel. Aujourd'hui, on va parler de la criticité des métaux. En quoi ils sont stratégiques Qu'est-ce que ça implique en termes de géopolitique Oui, c'est un sujet important parce que euh, les métaux, d'abord, ils ont une distribution particulière. La, la géologie fait que les mines de la planète sont des endroits particuliers. Parfois, d'ailleurs, c'est des mines exploités depuis extrêmement longtemps. Et donc, il y a des lieux de production et puis il y a des lieux de consommation souvent très loin. Les lieux de consommation, ils sont situés près des consommateurs. On va les avoir dans des zones où il y a beaucoup de populations, des, des gens qui veulent des produits différents, puis des endroits où on peut faire la transformation. Donc il faut de l'énergie relativement bon marché. Et, et cette distance entre les lieux de production et les lieux de consommation, c'est un facteur majeur dans euh, le fonctionnement de l'industrie des ressources. Donc si je comprends bien, euh, la géologie va contrôler l'emplacement des mines, on va extraire le minerai et finalement on va le charger sur des bateaux par exemple euh, et le transporter à l'autre bout du monde pour euh, le traiter en première transformation, en deuxième transformation, puis euh, insérer ces métaux dans nos industries, il euh, y a un coût environnemental faramineux ah ?– Il ben, y a un coût environnemental qui est d'ailleurs souvent euh, peu évalué parce qu'il euh, bah, y a une consommation par exemple évidente de CO2 hein, dans, la, dans tous ces phénomènes de transport euh, d'un endroit à l'autre. Et puis, évidemment, ça se conçoit bien dans un univers où on peut échanger tout autour de la planète. Et, et, et c'est euh, vrai en partie mais pas toujours, et ça, ça crée des tensions géopolitiques entre les États. On va regarder ça en détail Absolument. Donc on vient de voir que les pays producteurs de métaux et les pays consommateurs ne sont pas forcément les mêmes. Et donc on a des pays dont l'industrie va dépendre de ce qui se passe dans ces pays producteurs de métaux. Euh, on va donc avoir des enjeux importants et euh, ça va vraiment transformer ou influer, en tous les cas, sur la politique euh, des ressources minérales dans les pays concernés, en particulier quand ils sont très dépendants euh, d'un pays ou d'un autre. Euh, en France, on a un comité pour les, métros, pour les métaux stratégiques qui euh, réfléchit à ça et euh, qui s'appuie notamment sur les études du Bureau de recherche géologique et minière pour établir finalement euh, un indice de criticité pour chaque métal. Alors, il faut expliquer ce que c'est qu'une analyse de criticité. C'est une idée qui existe déjà depuis une quinzaine d'années, et ça repose sur un diagramme dans lequel il y a deux axes, essentiellement. Il y a un, un axe horizontal, dans lequel on, on évalue essentiellement les risques d'approvisionnement. Les risques d'approvisionnement, c'est par exemple les problèmes de mines, est-ce qu'elles fonctionnent, euh, les problèmes géopolitiques, euh, les, les problèmes de transport, euh, les problèmes éventuellement de transformation, de disponibilité. Et ça, c'est donc tout un premier volet dans lequel on fait une évaluation. Puis il y a un deuxième volet, euh, qui est l'axe vertical, dans lequel on va regarder essentiellement l'importance économique. Est-ce que si on n'a plus ce métal-là, si on n'a plus cette ressource-là, est-ce que ça a une importance vraiment capitale Est-ce que ça empêche, par exemple, de, de produire euh, des, des biens On l'a vu très récemment, par exemple, en, en 2021, on a eu des problèmes d'approvisionnement de puces électroniques. C'était absolument majeur, parce que si on n'avait plus, ces puces là. Puis là, on n'arrivait plus à faire d'automobiles. Donc l'importance, elle dépend évidemment... Euh, du diagramme vers qui il est adressé. Euh, un diagramme de criticité pour une entreprise, comme par exemple un, un constructeur automobile, un constructeur d'avion, euh, ce n'est pas tout à fait le même que pour un pays, et pour chaque pays c'est différent. Alors ce diagramme de criticité, eh bien, on, on, on l'a établi, et le BRGM a, a produit des fiches de criticité pour chacun des métaux. Si je comprends bien, la criticité, ça nous permet de mesurer finalement un peu le risque sur une filière industrielle, euh, sur euh, l'industrie et donc l'économie d'un pays. Euh, mais finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas des leviers, euh, des transformations de comment on travaille, comment on, on développe notre industrie qui nous permet de diminuer cette criticité, ce risque ah Oui, absolument. En fait, la, la criticité, c'est un concept qui évolue. C'est pour ça que si on prend une fiche du BRGM, par exemple, et on va faire des enquêtes qu'il va falloir refaire à plusieurs reprises sur la production, hein, comment elle évolue, sur la consommation, les, les différents usages, ça joue un rôle. Euh, le potentiel de recyclage, s'il augmente par exemple, ça va diminuer le caractère critique. Et puis euh, le potentiel de substitution, hein, coup, certains métaux peuvent remplacer d'autres. On a également euh, l'évolution des prix qui est une indication importante sur le, les usages et, et les réglementations qui sont euh, variées. Donc il faut prendre l'ensemble de ces éléments pour euh, arriver à faire des fiches qui sont... Euh, au, au goût du jour. On ne peut pas faire une fiche de criticité à un moment donné, il va falloir la refaire euh, à, à, avec un, un rythme relativement fréquent. Donc la fiche de criticité, elle évolue dans le temps, en fonction de comment nos industries se structurent, comment le recyclage, les substitutions, les nouvelles technologies qu'on va mettre en fait, dans le système euh, changent. Elle dépend euh, finalement de qui l'a fait et pourquoi. Euh, OK, c'est une base de, de discussion en géopolitique. Mais il y a des tensions fortes.